Bienvenue dans ce tutoriel Minecraft Éducation où vous découvrirez comment générer une carte complète de votre monde. D'abord, rends-toi dans ton inventaire et sélectionne le localisateur de carte vide. Ça te permettra de générer une carte de ton monde. Sélectionne ensuite un cadre qui te permettra de déposer ta carte et sélectionne un bloc de ton choix. Pour ma part, j'ai choisi le bloc de béton. Sélectionne maintenant le localisateur de carte vide, effectue un clic droit et hop, une carte partielle de ton monde est générée. L'étape suivante consiste à construire un mur qui a pour dimension 4 blocs par 4 blocs. Pour faire cette construction, vous pouvez choisir le bloc de votre choix et ensuite y apposer 4 cadres. Au centre. Vous pouvez alors la déposer sur votre mur de béton en effectuant un clic droit sur l'un des cadres. Une fois que cette étape est complétée, prenez la carte en main pour vous repérer dans votre monde. Vous allez voir qu'un localisateur de personnages est présent sur la carte et déplacez-vous jusqu'à la limite de votre carte en ligne droite. Lorsque vous arrivez à cette limite, reprenez le localisateur de carte vide, effectuez un clic droit et une nouvelle carte partielle de votre monde sera générée. Allez ensuite la déposer sur le mur de béton puis répétez l'exercice jusqu'à ce que la carte de votre monde soit entièrement générée. Notez que pour qu'une carte puisse être générée, le monde doit être entièrement découvert, c'est-à-dire que votre personnage doit avoir exploré cette partie du monde. Sinon, la carte sera complètement vide. À travers ce tutoriel Minecraft Éducation, vous avez pu découvrir comment utiliser le localisateur de carte vide et le cadre afin de générer une carte de votre monde.